Bonjour, je suis Samia Gozlan, directrice de la Grande École du Numérique. Pourquoi un MOOC sur l'évaluation Parce que l'évaluation des compétences est un enjeu crucial pour permettre à nos apprenants de rester motivés tout le long de leur formation. C'est aussi un moyen pour eux de s'assurer et de se rassurer de leur montée en compétences. Pour nos formations labellisées Grande École du Numérique, l'évaluation reste un défi à mettre en place pour un public non homogène, même si cette diversité de profils est aussi synonyme de richesse au cours des expériences d'apprentissage. Aujourd'hui, nous souhaitons accompagner nos formateurs pour faire face à ce défi. Nous les invitons donc tous à venir à découvrir ce premier MOOC de la Gêne courant novembre. Nous vous attendons donc nombreux et nombreux. Restez connectés à la Grande École du Numérique pour savoir comment y participer. À bientôt